Vous le savez aussi bien que moi, depuis quelques années, il est compliqué pour les éditeurs de proposer un jeu sur Kickstarter sans ajouter le fameux mode solo. La photo Covid, la photo faite qu'on bac peut-être un petit peu trop de jeux et qu'on n'a pas le temps de tout sortir en soirée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, chacun tente de mettre un petit peu au forceps son mode un joueur dans sa campagne. C'est pas toujours très intéressant, ça marche pas toujours très bien, mais en tout cas, les joueurs sont contents et ça fait vendre. Board Game Inc. est venu me parler de son mode automata pour Fractal, il était dans une approche différente. Ce mode-là, il l'avait anticipé, il étaient assez sûr d'eux, il le voyait à la fois comme une version solo du jeu, mais aussi comme un moyen d'enrichir des parties à deux ou trois joueurs. Donc, est-ce que ça marche C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Attention, ceci dit, cette vidéo n'a pas vocation à vous expliquer les règles et sera beaucoup plus limpide pour vous si vous avez déjà regardé ma review ou bien une vidéo règle sur une autre chaîne, afin d'avoir déjà une vague compréhension de comment fonctionne le jeu. On se retrouve donc sur Tabletop Simulator, ma deuxième maison, dans une configuration assez classique, on est sur une partie rapide, donc une petite carte, on est à deux joueurs, moi contre un, un automata, et finalement les 7 factions qui sont disponibles, qui seront disponibles au début de la campagne, sont toutes automatisables, euh, moyennant quelques artifices assez simples qu'on va voir maintenant. On va s'intéresser d'abord bien sûr au plateau de notre adversaire qui joue ici, on le voit, les Sora. Euh, ce plateau il est quand même assez similaire à ce qu'on retrouve chez un plateau humain, même si cette, euh, ce plateau là sous cette forme là va sûrement changer d'ici le début de la campagne. On a à peu près nos repères, on a les colonies qui sont ici, les pouvoirs accordés qui sont en dessous, on a le compteur de points de victoire qui est un petit peu différent là pour l'IA, on a bien sûr le compteur d'influence au dessus et puis autour donc pas mal de petites choses qui vont servir à animer tout ça. Alors, avant d'aller dans le détail, il y a une règle essentielle que je vais vous citer maintenant, qui est la règle de base de fonctionnement de cet automata, c'est que toutes les cartes que notre IA va récupérer, donc que ce soit les cartes recherche ici civiles militaire, ou bien les cartes d'action, elles vont être prises face cachée, on ne va pas se soucier finalement de ce qu'il y a écrit dessus, c'est leur nombre, qui, quand on va parler des cartes actions de l'IA ou des cartes recherche, c'est leur nombre uniquement, qui va générer quelque chose ou pas. Et ça, ça s'explique très vite quand on jette un petit œil à la tuile, ici, faction, qu'on va trouver, euh, à la place de trouver ce qu'on ce qu a nous, joueurs humains, c'est-à-dire de pouvoir passifs, et c'est à peu près tout, on va avoir ici trois lignes. La première va représenter, encore une fois, un pouvoir passif, donc légèrement différent, mais tout de même qui est lié à cette faction, en dessous, on va trouver ce dont je parlais, c'est-à-dire les pouvoirs de carte action. En fait, dès que l'IA aura pioché deux cartes actions, piochera sa deuxième. Peu importe ce qu'il y a dessus, ça n'a pas d'importance. On va déclencher un pouvoir inscrit ici, donc cycle 1 et 3, on va ajouter deux vaisseaux. Cycle 2 à 4, on va effectuer un mouvement en suivant le comportement de l'IA, ça on le verra après. C'est comme ça que fonctionnent les cartes d'action, quand elle est en pioche elle les accumule, dès qu'elle en a deux elle déclenche un pouvoir, elle les défausse et ça continue comme ça. En dernier lieu on va trouver les actions spéciales de recherche, là c'est la même chose quand une carte de comportement va nous dire de déclencher son action spéciale, on va d'abord effectuer la première et ensuite on va regarder est-ce que mon IA par exemple ici a déjà deux cartes de recherche civile, si oui j'applique ça, et si on a une troisième j'applique également cela donc les cartes, toutes les cartes que l'IA va récupérer, il est impossible évidemment pour un automata de, de faire en sorte qu'elles prennent en compte ce qui est écrit dessus. On va juste les compter et plus elle en aura bien sûr, plus souvent ou mieux seront les pouvoirs qui vont se déclencher. Sur la droite on a aussi une petite nouveauté ici, ce paquet de cartes, alors je ne sais pas si ce seront des cartes dans la version définitive, euh, servent à déterminer les priorités de recrutement pour l'IA, donc on en a une par cycle, ici on voit qu'on est sur le cycle 1. Et c'est ça en fait qui va déterminer quand euh, la carte de comportement vous dira de recruter, bah tout simplement ce qu'il faut recruter, pour savoir où on va recruter, ce sera autre chose, on va le voir juste après. J'évoque tout de suite les combats, alors les combats sont très très imprévisibles et sont même plus imprévisibles que ce que vous auriez, euh, ce que vous trouveriez contre un joueur humain, parce qu'en fait on a un paquet de cartes ici, de tactiques euh, automata, il y a 10 cartes, et au début de la partie vous allez en choisir 5, 5 qui feront donc euh, le deck de base, quand une carte ou un pouvoir fera améliorer ce paquet en version élite, on ira juste chercher une carte élite ici dans cette pioche, on la rajoutera à la pioche générale et puis donc elle sera mélangée au tout. Euh, ces cartes se présentent sous forme de conditions, c'est assez proche finalement de ce qu'on va, euh, qu va trouver sur les cartes des joueurs. La vraie différence en fait c'est que euh, plusieurs cartes peuvent avoir le même effet. Donc on ne va pas se retrouver dans ce, cet aspect pierre feuille ciseau où si mon adversaire a déjà joué un orbital assaut, il pourra pas en jouer un deuxième. Là vous n'êtes jamais à l'abri d'une surprise et d'une redite finalement sur une tactique euh, déterminée. On va regarder ça tout simplement de haut en bas. Donc là on voit que si mon en initiative 2, donc première ligne... Je peux pas pointer quand je suis en, en mode zoom. Euh, pour chaque croiseur que va avoir l'IA, elle va faire un dégât massif et générer deux retraites. Tout à droite, si cette IA a déjà deux recherches militaires, elle fera un dégât massif de plus. Si cette ligne n'est pas applicable, on va passer à la deuxième. Donc si mon IA soit un croiseur, soit un mec, elle va déclencher un pouvoir de défense. Et enfin, euh, si aucune des conditions n'est remplie, pour une initiative 4, euh, mon IA peut soit perdre un vaisseau, soit perdre un soldat infliger deux dégâts massifs on reviendra là dessus bien sûr après puisque je, je simulerai un combat je vais euh, faire quelques tours de jeu pas toute la partie parce que de toute façon si je veux aller vite je ne serai je ne pourrais pas vraiment réfléchir à ce que je fais j'essaierai de jouer mes tours assez rapidement donc ce sera pas intéressant stratégiquement mais j'essaierai au moins de simuler un combat pour vous voyez ce que ça peut donner dernière chose la plus importante c'est ce qu'on va trouver à droite et en bas c'est à dire le comportement les actions à chaque tour euh, de notre automata L'Automata ne va pas utiliser euh, de monnaie, de crédit, pour effectuer des actions. Elle a tout simplement un paquet de quatre cartes, enfin 5 plus une qu'on va mettre directement dans la défausse, et ces cartes-là vont dicter son comportement quand elle n'a plus de cartes, son tour est terminé, quel que soit le nombre d'actions que moi je vais effectuer pendant mon tour à coup de déplate et compagnie. Alors le système est assez ingénieux en termes de rejouabilité et de surprise, puisqu'en fait on va combiner toujours deux cartes, euh, la précédente de la défausse plus une nouvelle qu'on va tirer pour déterminer ce que va faire notre IA. Je prends un exemple complètement au hasard. Euh, là, il y a deux choses à regarder sur ce, sur ce graphique-là. Enfin, deux choses importantes au départ. Le premier, la première, ça va être le comportement de mon, de mon automata. On voit que la case qui est complètement remplie ici, c'est le A. Et le A, ça veut dire agression. Donc, pour tout ce qu'on va faire ce tour-ci, on se référera à la carte agressive ici. Ce qui veut dire que même pour des actions similaires comme recruter ici, le recrutement ne sera pas pareil si l'IA choisit de jouer agressif, de jouer expansif, etc. Ici donc, dans mon exemple, on est agressif et de haut en bas, on va lire toutes les lignes qui sont pointées par une flèche rouge. Donc ici par exemple, cette, euh, cette ligne là me dit d'abord que je dois recruter, qu'est-ce que je fais Je vais voir sur ma carte agressif comment fonctionne le recrutement, hop c'est écrit en haut, Ajouter des unités à la colonie la plus proche d'une colonie adverse, donc de la mienne, et en cas d'égalité il y a des façons de, de, de départager la chose. Et la deuxième chose à faire ici, ça va être de faire un mouvement. Le mouvement, c'est pareil, je regarde ma carte agressive, et je vais avoir pas mal de conditions, en oui ou non, qui vont me dire où je bouge, si je bouge, dans quelles conditions. Sachant que dans tous les cas, et ça c'est intéressant, je le montrerai tout à l'heure un peu plus en, en détail, si Lia se retrouve complètement coincée sur quelque chose, elle a toujours la possibilité de se rabattre sur une autre attitude, qui fait qu'elle ne sera jamais complètement inactive, même si rien n'est pertinent dans ce qui était proposé à la base. Alors l'idée ici c'est que j'aille pas forcément beaucoup plus loin et puis que je commence directement à jouer. Euh, donc encore une fois je vais jouer assez mal, je vais jouer vite hein, de mon côté bien sûr. Euh, histoire que vous voyez en détail comment ça fonctionne, j'irai vraiment au, au bout du tour de l'Automata à chaque fois. Donc imaginons que moi je commence mon tour, donc on voit que moi je suis ici, je me trouve dans ce secteur là. Mon adversaire est tout là-haut, euh, les objectifs on va même pas trop les regarder parce que finalement je vais pas spécialement essayer de les accomplir. Euh, je vais faire un tour assez lambda, pour un crédit je vais commencer par euh, recruter. Donc je vais aller mettre un petit vaisseau sur ma, ma colonie de départ. Et puis pour un deuxième crédit, je vais tout simplement bouger. Donc là pour l'instant, je peux déplacer trois unités d'une case. qui est bien plus que ce dont j'ai besoin. Euh, je vais emmener mes deux vaisseaux. Euh, je vais les répartir. Je vais en mettre un ici, un ici. Et je vais emmener une unité, un soldat avec chacune révèle bien sûr euh, les cartes anomalies les cartes obstacles il faut savoir que l'ia quand elle se déplace elle retire directement les, les cartes anomalies obstacles elle les ignore alors c'est un avantage pour elle parce qu'elle peut coloniser plus vite et c'est aussi un inconvénient puisqu'elle va pas bénéficier bien sûr des bonus euh, qu'on obtient quand on quand on effectue quand on se débarrasse de ces fameuses cartes le vortex il me dit que par exemple je pourrais défausser mon vaisseau pour gagner deux recherches et Ici, on voit que si je défausse une infanterie plus une influence, je peux piocher deux cartes artefacts et en garder une. Euh, on va le faire. On va essayer de jouer vite, mais on va le faire quand même, histoire d'être à peu près raccord. Donc ici, je me débarrasse d'un vaisseau. Je vais aller euh, rechercher à peu près n'importe quoi. Je vais aller chercher celle que j'aime bien là-bas. Donc Je vais prendre deux points que je vais mettre sur cette carte-là, qui est sympa, puisque... Il permet de gagner un influence au début de phase, des phases de ressources. Donc c'est une, une carte qu'il faut essayer d'avoir assez tôt. Et pour la deuxième, j'ai de quoi payer. Puisque moi je joue surtout influence, je commence avec deux. Donc je peux payer un influence, défausser une infanterie. Pour donc prendre que chez deux artefacts et en garder un. Alors, soit gagner un vaisseau et de manière permanente, ils peuvent transporter un de plus. Ou bien gagner tout de suite euh, deux influences. Et le défausser, donc ça, ce serait en guise d'action. Je vais garder celle-là. On va dire que logiquement, je serais tenté de jouer influence, comme c'est un petit peu mon point fort. Celle-ci, on la défausse. Voilà, donc là, mon tour est fait. Alors, ces deux cartes-là, évidemment, je m'en débarrasse. Et le premier tour de ce cycle est fait. Alors, je n'ai pas prévu de défausse, on va mettre ça comme ça. C'est maintenant au tour de mon, auto mon automata. Alors, on a déjà vu un petit peu ce qu'il allait faire, hein, mais on va reprendre la même carte pour que ce soit, euh, vous puissiez suivre. Euh, on est donc agressif. Sachant que de toute façon en termes de décision, pour l'instant c'est assez limité pour lui Puisqu'il est très loin de moi et il ne s'est pas développé du tout En recrutement, qu'est-ce qu'on va faire On me dit donc euh, la colonie qui est la plus proche euh, d'une colonie adverse C'est-à-dire que bah, comme il n'y a qu'une seule colonie, ce sera forcément celle-ci de toute façon euh, Et elle va recruter, on va regarder la petite flèche qui est ici Mon automata va recruter un vaisseau et un soldat Ça peut aller très vite hein, puisque contrairement à nous l'automata peut recruter plusieurs unités différentes, comme elle vient de le faire là. Et donc évidemment, ça va aussi jouer en sa faveur. Il est tombé. Deuxième action de mon automata, je vais aller me déplacer. Alors, me déplacer comment À vérifier avant chaque mouvement. Est-ce que j'ai des colonies ennemies à porter Absolument pas, puisque je suis à de l'autre côté de la carte. Euh, sinon, est-ce qu'il y a des unités ennemies à porter Non plus. Et comme je vous l'ai dit, quand l'IA n'a pas de solution qui colle avec son comportement, elle va passer sur un autre comportement pour pouvoir faire quelque chose, qui est le comportement expansif, c'est celui de base qui permet juste en fait de se développer, de, de, de couvrir du terrain, à défaut de pouvoir faire mieux, d'avoir l'opportunité de faire mieux. On va donc faire ça, regarder sur expansif, est-ce qu'on a des secteurs colonisables sans infanterie à porter Là bien sûr, puisque tout autour de lui, à part celui-ci qui n'est pas colonisable, mais tout autour de lui là, il a deux secteurs qui seraient colonisables. Donc, on nous dit que si c'est le cas, il faut se déplacer vers la colonie prioritaire. Qu'est-ce que c'est la colonie prioritaire Et bien En fait, à chaque tour, en bas, on va avoir une liste de priorités pour les unités, qui va de droite à gauche, comme ça. Si on doit choisir une unité à attaquer ou quoi que ce soit, ce sera cette priorité-là. Et c'est la même chose pour les colonies. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire une colonie scientifique. Lequel des deux quels de ces deux secteurs peuvent faire Les deux peuvent faire une colonie scientifique. Dans ce cas, on est dans ce qu'on appelle un court circuit. C'est-à-dire que là, dans tous les cas, l'IA ne peut pas décider. Ce sera au joueur de décider. Alors, la politique euh, de board gaming, c'est de dire qu'il faut essayer de décider pour l'IA comme on aurait décidé pour nous. C'est-à-dire que là, le plus logique serait, j'imagine, hein, euh, d'aller chercher ce secteur-là qui va nous donner ici un mystère et puis qui va nous rapprocher, bien sûr, de la zone centrale qui reste très souvent l'objectif le, le plus prisé. On va donc faire ça. Donc... Que me dit euh, mon plateau que pour l'instant je peux déplacer deux unités d'une case et en priorité des mecs je n'en ai pas, des vaisseaux je n'en ai pas, des unités donc. Je ne peux bien sûr pas déplacer euh, des unités sans vaisseau donc on va aller au plus simple, une unité d'infanterie escortée donc transportée par un vaisseau qui était la dernière des priorités. Bonjour, c'est Nick du futur, je me permets d'interrompre cette vidéo, j'ai fait une petite erreur. En fait, comme pour le joueur humain, quand l'automata se déplace, elle ne prend pas en compte dans le nombre d'unités qu'elle peut déplacer, l'infanterie et les mechas, puisqu'ils sont dans les vaisseaux. Donc là, normalement, j'aurais dû déplacer deux vaisseaux chargés à bloc, d'infanterie ou de mechas sont les priorités, et non pas une infanterie et un vaisseau. Cette carte-là, elle est bien défaussée. Et mon adversaire donc a effectué sa première ligne d'action, on va maintenant passer à la deuxième. La deuxième, elle me dit que l'IA va d'abord gagner une influence. Et que par la suite, elle va aller chercher la quatrième carte d'action. Le petit 4, ça veut dire la quatrième. Donc, on est ici. On la regarde même pas. Il n'y en a pas besoin. On prend la quatrième carte d'action. J'ai fait une bêtise. Petite fausse manip. Hop. Et on va la stocker sur le côté. Sachant que quand l'IA pioche une carte d'action, elle n'est pas remplacée. Donc si vous jouez contre deux automata, il est possible qu'il vous assèche assez vite le pool ici. Et donc il peut être intéressant, s'il y a une carte action qui vous intéresse, d'aller la chercher assez vite avant que ce genre de mésaventure ne vous arrive. Et là on est au bout. On a effectué le, le premier tour de l'IA. C'est de nouveau à moi. Alors moi je vais quand même aller voir euh, s'il n'y a pas possibilité de prendre une carte action avant que je n'en ai plus à disposition. Qu'est-ce qu'on va me proposer ici euh, Ajouter un vaisseau à l'une de mes colonies Oui. Retirer deux unités du plateau et gagner deux influences. Il est un peu tôt pour ça. Et gagner un influence pour chacune de vos colonies sur le plateau. Euh, sachant que cette partie-là est ignorée. L Automata ne dépasse jamais les Living Galaxies. Je pense que le plus intéressant, si je devais en prendre une, ce serait celle-ci. Que je vais me mettre sur le côté aussi. Donc pour rappel, j'ajoute un vaisseau à l'une de mes colonies un vaisseau léger, alors je n'ai qu'une colonie ici et en deuxième action est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ici euh, remplacer un, une de mes unités avec un mec, là clairement je pense que ce qu'il me faut c'est recruter un peu plus et puis faire des colonies, donc on va faire un, un recrutement supplémentaire, oh, Non, d'ailleurs on va commencer par poser une colonie alors j'aimerais me poser une colonie militaire pour avoir un petit peu de choix donc j'allais poser cette colonie militaire ici, en deuxième action d'avoir la possibilité maintenant d'aller de, chercher des mechas ou bien plus de vaisseaux. Et des vaisseaux, je risque d'en avoir besoin. Mon tour est terminé, on repasse à l'IA. Alors, quelle est la mécanique ici Cette carte-là, on la décale sur la défausse. On prend une nouvelle carte. Et là, on voit que mon, mon IA va être défensive et qu'elle va jouer les deux lignes du milieu. La première, ça va être de coloniser. Alors pour coloniser, on l'a évoqué, on va regarder ici la carte de priorité, et en priorité il préférerait euh, poser une colonie d'influence, ou bien à défaut une militaire. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire On a, Oui, on a la possibilité ici de poser une colonie militaire, c'est donc ce qu'il va faire. Ça n'arrange pas mes affaires, parce que là il commence, il va pouvoir sortir maintenant des vaisseaux lourds, des croiseurs. Mon Moniel va ensuite aller chercher la troisième carte de recherche civile se trouve ici donc 1 2 3 on les compte comme ça heureusement il y en a deux exemplaires donc je ne suis pas complètement au dépourvu euh, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si je vais jouer les vax puisque je ne sais pas si les vax même en, en automata euh, prennent euh, enfin détruisent directement les recherches qu'ils font euh, pour en priver les autres joueurs en tout cas donc cette carte on la retourne on regarde même pas ce que c'est on sait maintenant qu'il a une recherche civile deuxième ligne deuxième action de son tour quelque part on est donc ici il va aller chercher la troisième carte action et il n'y en a plus. Heureusement, je l'ai prise avant. J'ai eu du flair. Donc là, simplement, l'action n'est pas possible. Et tant qu'une des deux actions de cette ligne est possible, ça n'a pas d'importance. La deuxième action, ça va être de prendre un point d'influence encore. Donc là, finalement, il se dirigerait plutôt bien sur la, les points de victoire euh, influence. Et là, on vient de terminer le deuxième tour de notre IA. Moi, j'ai possibilité d'en faire encore un. À coup de déplète, évidemment. Donc, d'utiliser euh, un jeton ici pour... Euh, poser sur une des actions et puis éventuellement de prendre une, une deuxième carte même si elles sont pas incroyables je pourrais par exemple recruter des soldats pour les défausser grâce à la carte action ou bien ah oui en guise d'action j'ai aussi ça donc je vais faire ça tiens. ça me coûtera moins cher en soldats je vais gagner tout de suite deux influences et en deuxième action je vais quand même recruter parce que je pense que euh, il, va, il va me falloir un petit peu de un peu d'unité un petit peu de de troupes si je veux résister alors, je pourrais sortir deux soldats. Ce plateau, par exemple, sur ce secteur-là. Ou même ici. Je pense que je vais faire ça. Je vais sortir deux soldats. Et mettre ici. Donc, je vous rappelle, un tour sur une colonie, pas sur un secteur qu'on contrôle. Ici, je ne peux pas déployer de troupes. Voilà. Et là, mon tour est terminé. Ce sera d'ailleurs mon dernier tour. Donc, je vais prendre le... Le, le, le jeton Watcher hein, pour avoir le droit à, une, à un déploiement ou à un mouvement supplémentaire à la fin de ce cycle. Et là, ça va être un petit peu raide puisque finalement l'IA va jouer et il lui reste ici deux cartes donc elle va encore jouer deux tours sans moi. Ça va nous permettre de bien voir euh, toutes les intrications de cette IA, peut-être aussi euh, de nouveaux comportements. Alors là, c'est pas de chance, c'est encore un agressif. Euh, coloniser d'abord, coloniser en priorité de la recherche ou bien de la production. Alors là, de toute façon, elle ne peut plus coloniser puisqu'elle n'a aucune unité sur un secteur colonisable. Donc cette, euh, cette action-là va sauter. Et ce petit symbole-là veut dire que si je n'ai pas pu effectuer la première action, je fais la deuxième. Donc là, ça va être le cas. Donc, pour rappel, est-ce que j'ai des colonies à porter Non. Est-ce que j'ai des ennemis à porter Toujours pas. Donc on va passer en expansif. Est-ce qu'il y a des secteurs colonisables sans infanterie à porter Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on euh, passe toujours en expansif quand on n'a rien à faire. C'est que ça permet à l'IA d'aller plus loin, de retrouver des secteurs colonisables, etc. Donc on va déplacer deux unités toujours hein, de une case. En priorité, les croiseurs, il n'y en a pas. Et en deuxième priorité, des vaisseaux. Alors voyons combien de vaisseaux peuvent déplacer des troupes. Alors là, ça va être le grand débarquement, hein, puisque je dois déplacer deux vaisseaux. Que je vais remplir de toutes les unités possibles donc ici ce vaisseau avec cette infanterie ici le vaisseau va embarquer les deux infanteries qui étaient là pour venir également donc là il faut croire que ce secteur elle le veut vraiment quand je dis il ou elle hein, pour l'automata c'est euh, le genre est à définir voilà donc le déplacement ici il est fait c'était peut-être pas la meilleure euh, chose à faire pour lui à l'heure actuelle deuxième ligne toujours en agressif je vais prendre une carte action et là aïe aïe aïe c'est la deuxième donc je prends la carte numéro 1 c'est ce qui était écrit sur la sur ma, ma carte comportement, ici. Et c'est sa deuxième. Donc les deux sont défaussés. Et on va aller appliquer son pouvoir tout de suite. Je me fais une petite défausse aussi sur le côté. Un petit peu brouillon tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le cycle 1 On va ajouter deux vaisseaux à la colonie prioritaire de l'automata. Euh, qu'est-ce qu'il a en priorité Alors, qu'est-ce qu'il a déjà, lui Il a soit une militaire, soit une militaire. <rire> Très bien. Euh, donc, on va ajouter deux vaisseaux à une colonie militaire. Et en cas d'égalité, comment on départage bah C'est un court-circuit. Donc, on va déterminer nous-mêmes. Je pense que le plus logique pour lui, encore une fois, ce serait de les poser ici. Donc, il va avoir deux lightships en plus. Ici, ce qui est plutôt un beau tour, encore une fois, pour lui, hein, même s'il a un petit peu euh, overkill ce secteur. Et dans un deuxième temps, il va aller chercher une carte de recherche militaire. Ici, à laquelle, d'ailleurs La carte numéro 1. Donc, celle-ci. Ce qui comptera, on l'a vu et on le reverra pendant les combats. Hein, le nombre de cartes euh, militaires piochées. Son tour est terminé, mais moi, le mien, il est terminé aussi. Donc on passe à son dernier tour. Et là, il va être expansif, comme si on avait besoin de ça. Il va commencer par une colonie. Alors, est-ce qu'il peut coloniser Oui. Et là, finalement, peu importe l'ordre des priorités, puisqu'il n'y a qu'un seul secteur qu'il peut, qu peut coloniser. On va juste regarder ce qu'il va y faire. Donc, influence au mieux... Production, il pourra pas, donc ça va être sûrement influence. Oui, ça va être influence. Et alors, en plaçant ça, il va récupérer immédiatement un point d'influence. Comme indiqué ici. La deuxième action, on, fait, on ne l'aurait faite que si la première n'était pas possible. Hein, c'est la signification de ce symbole. Donc on passe immédiatement à la deuxième ligne. La deuxième ligne nous dit d'abord piocher la deuxième carte action. Et je crois que c'est la seule qui reste d'ailleurs. Oui. J'aurai fait une belle radia en, en carte action. Et ensuite, prendre la troisième carte de recherche militaire. Donc il en a deux maintenant. qui, encore une fois, ne va pas ranger mes affaires pendant le combat que je vais simuler tout à l'heure. Là, cette fois, l'ia elle a terminé. Le pion Watcher me permet de faire un recrutement ou un mouvement supplémentaire. Je pense qu'on va partir sur du recrutement pour ne rien vous cacher. Sauf si je veux... Aller chercher la colonie productive. Non, je pense que je vais faire un, un recrutement de plus. On va aller chercher. J'ai droit maintenant à deux vaisseaux. On va aller chercher deux vaisseaux supplémentaires. On va les poser euh, Allez ici. Donc tout ça, on va le remélanger. Et on va remettre une carte au hasard dans la défausse. Voilà, donc ça, c'est le setup pour le prochain cycle. Et là, on va effectuer toutes nos actions de fin de cycle, sachant que l'IA, elle n'en fait pas du tout. Elle ne fait pas d'action de, de fin de cycle ni d'action de, de début de cycle. Donc on va simplement euh, remettre 4 cartes actions. Et ensuite on va appliquer tout ce que moi je suis censé faire, c'est-à-dire euh, récupérer les crédits. Bon là ça va être vite vu puisqu'il n'y en aura que 3. Euh, défausser mon jeton gouvernement si je l'avais joué, mais là je ne l'ai pas fait, j'ai fait vite. Et, et éventuellement refaire une action gouvernement, gouvernementale ici. Je vais retirer donc un jeton des plaîtres, heureusement je peux de nouveau recruter. Et là nous sommes prêts à passer au cycle suivant alors on voit que j'ai très très mal joué hein, parce que finalement ma situation a, a peu évolué je n'ai toujours pas de ressources et je vais jouer ce deuxième cycle euh, dans le but d'aller au contact le plus vite possible essayer de vous montrer un combat la seule chose surtout à ne pas oublier à fait, de, de faire et que je n'ai pas fait tout à l'heure hein, quand on commence un nouveau cycle c'est de passer bien sûr au cycle 2 ici dans le, les priorités de recrutement et on voit que le, là, mon mondiale a déjà l'embarras du choix parce que finalement il ne lui manquerait que ouais, donc ça ça ne donne même pas d'unité en plus elle peut déjà recruter tout ce qu'elle veut là et euh, ça risque de poser problème dans le, le fameux combat à venir. Je vais essayer d'un petit peu de, de booster euh, booster mes troupes, booster tout ça. Pour ce nouveau cycle, ma première action, ça va être de coloniser. Parce qu'en fait, moi, je voudrais pouvoir déplacer mes unités plus vite. On voit qu'ici, grâce à mon infanterie, je peux poser une colonie scientifique. Ce qui va me permettre maintenant de me déplacer des, de deux cases en deux cases. Et ça, je pense que ce ne sera pas inutile. Et puis après ça, on va commencer justement à se déplacer... Donc deuxième action déplacement, j'ai le droit donc à trois unités qui vont se déplacer de deux cases. Je pense que je vais faire un, comme ça, et deux ici. Pour vraiment aller le, le, le provoquer, sachant que là, s'il vient me chercher, j'ai un avantage numérique, je ne sais pas si ça suffira. On va peut-être avoir le combat plus vite qu'on ne l'aurait pensé. À son tour, alors voyons ce qu'il nous propose. Il va être agressif, tant mieux, c'est ce qu'on attend. Première action, coloniser. Coloniser, je pense que ça ne va pas être possible. Non, puisqu'il a déjà colonisé tous les secteurs où il avait de l'infanterie. Il va donc devoir se contenter d'un déplacement. Alors, déplacement en agressif. Est-ce qu'on a des colonies à porter Non. Et est-ce qu'on a des unités à porter Bien sûr que oui. Donc, déplacez-vous vers le secteur avec le plus d'unités prioritaires. Donc là, c'est pareil, si, si j'avais... Euh s'il y avait des, des, des unités qui m'appartiennent dans plusieurs secteurs autour de lui, il irait chercher sur sa carte de priorité ici est-ce qu'il va le quel est sa, quelle sera sa priorité de déplacement. Donc là, il se serait déplacé là où j'ai le plus de croiseurs et à défaut, là où j'ai le plus de vaisseaux, etc. etc. En l'occurrence, de toute façon, il n'y a qu'un seul secteur où je me trouve, donc il va déplacer ses deux vaisseaux puisqu'il peut déplacer jusqu'à trois troupes. Il va déplacer ses deux vaisseaux chez moi et donc on aura le droit à une belle bagarre tout à l'heure. Deuxième ligne Ici, il va aller chercher direct la première carte action et la première carte euh, scientifique. Recherche militaire en tout cas. Donc là, c'est pas de chance parce que du coup, ça me fait deux cartes action que je vais immédiatement défausser. Pour effectuer encore une fois le, le, le pouvoir des Sora. Et là, en cycle 2, je peux effectuer un mouvement en suivant le comportement de l'IA et en ignorant le pin-down, donc le, le blocage, hein, quand on doit traverser des, des secteurs qui contiennent des unités ou des colonies adverses. Euh, alors qu'est-ce qu'il peut faire comme déplacement Il a pas de... S'il si a... Attendez. Non, il n'a pas de colonie à porter puisqu'il ne peut, il peut se déplacer que d'une case. Donc en fait... j'aurai le comportement agressif, j'aurai que du nom et du nom, puisque j'ai pas de colonie à porter. Encore que... S'il si, pourrait très bien aller sur ma colonie en fait. Donc c'est ce qu'il va devoir faire. Est-ce qu'il y a des colonies à porter C'est la première condition, oui. Déplacez-vous vers la colonie qui est le, la plus prioritaire. De toute façon, il n'y en a qu'une. Donc là, les deux vaisseaux vont ignorer le pin-down. Donc normalement, avec mes vaisseaux à moi, je vais les bloquer. Ils vont se déplacer ici. On est toujours à trois unités, une case. Sachant qu'il euh, ne pourra pas faire grand-chose, comme il n'a pas d'infanterie, il ne pourra pas du tout aller chercher ma colonie fini pour son tour et on n'a pas le droit à notre combat donc je vais faire en sorte moi qu'on ait le droit à un combat je vais essayer alors trois unités je pourrais rapatrier peut-être deux vaisseaux avec une infanterie je pense que je vais faire ça est ce que j'ai pas une carte action intéressante avant tout qui me donnera un petit un petit bonus euh, bannir un vaisseau et une unité de la réserve pour gagner un crédit bof c'est un secteur qui contient vos unités déplacer toutes vos unités volantes dans un secteur adjacent qui contient des unités ouais donc ça ça peut être l'option pour euh, déplacer un maximum d'unités finalement Donc je vais prendre celle ci ou cette carte action là et je vais déplacer toutes mes space units donc ces trois là ici et comme ça avec un deuxième mouvement et ça m'arrange bien puisqu'on ne peut pas faire deux fois la même action dans le même tour donc je n'aurais pas pu déplacer tout le monde en même temps je vais déplacer ces unités ici. Alors, c'est encore une fois certainement pas le meilleur choix. Mais j'ai envie d'en découdre et de voir ce que ça peut donner. Mes deux actions sont faites. C'est maintenant à l'adversaire. Oups. Alors, on n'oublie pas surtout de mettre la carte du tour précédent à la défausse. Là, on est donc sur une tactique victory. Victoire. Et on va commencer par un recrutement. En victoire, qu'est-ce que ça nous dit Ajouter des unités à la colonie qui est la plus proche du secteur utopien. Donc là, qu'est-ce qu'elle a comme colonie Elle a celle-ci, qui en plus est vide, donc c'est assez logique. Elle va ajouter des unités ici. Qu'est-ce qu'elle va ajouter exactement Eh bien, on suit la petite flèche, un vaisseau et un soldat. Un vaisseau léger, en tout cas, et une infanterie. Ensuite, euh, elle va nous faire un déplacement. C'est peut-être pas trop bon pour moi. Alors, déplacement en victory, ça dit quoi Est-ce que l'automata contrôle le secteur utopien euh, Non. C'est moi qui ai encore une unité dessus. Euh, Est-ce que le secteur utopien est à portée Oui, puisqu'on vient de mettre des unités à côté. Euh, Déplacez-vous vers le secteur utopien. Eh bien, très bien. Donc, on va aller déplacer notre petit vaisseau ici. On va avoir deux combats en perspective, sachant que celui-là va être assez, euh, assez triste, je pense. On continue. Ligne suivante, encore une recherche. Et encore une recherche militaire. Donc là c'est euh, bah, ça craint. C'est-à-dire que ces cartes de base là, ces tactiques de base sont, je pense, à la capacité maximum en termes de, de dégâts. Et on va recoloniser. Alors là par contre je pense qu'il ne pourra pas. Non, il va pas pouvoir coloniser. Donc cette action là elle va à la trappe c'est à moi alors est ce qu'on peut essayer de qu'est ce qu'on peut faire en carte action il reste donc pas grand chose euh, à part gagner un crédit pour une action en bannissant quand même pas mal de monde sachant que moi j'aimerais bien m'en servir de ce monde là donc je pense qu'on va utiliser notre déplette alors si je l'utilise pour recruter pour essayer de faire un nombre ici pour être vraiment sûr de gagner et montrer qu'en fait je suis tellement plus fort que l'automata ça peut être une option. Sinon, je les mets à côté et puis je, je tente de les déplacer au prochain tour. Ici. Il n'y a rien qui me permet de, là, de gagner quoi que ce soit. Ou je finis ma recherche aussi. Euh, je me, je me mets une manchou pour déplacer, euh, déplacer deux actions là. Ça, je peux le faire par contre. Ça, je vais le faire. Voilà. Très bonne idée. Je vais utiliser donc mon action de, de gouvernement qui me permet de remplacer un soldat euh, par un mec. Et peut-être que remplaçant ce petit soldat par un robot, on pourra faire illusion. Je ne sais pas. Mais on peut essayer. Voilà. Et alors je dois mettre un petit marqueur dessus pour dire que je vais l'utiliser. Euh, non, c'est pas un marqueur comme ça d'ailleurs, c'est un marqueur comme ça. Et en deuxième action... Je vais déplaître un recrutement je pense. De toute façon j'ai plus grand chose à, à déplacer. Là je suis pinned down par ces deux vaisseaux, donc je pourrais même pas envoyer un vaisseau en renfort, il faudrait que j'en envoie beaucoup trop. Beaucoup trop pour que ce soit raisonnable. Euh, C'est ça où je fais une recherche. Allez. On va plutôt faire une recherche en fait. Donc je peux mettre trois pions en recherche. Donc avec le premier, j'irai euh, terminer cette recherche-là, qui coûte 3 points. Et il me resterait deux points de recherche que je mettrais peut-être en militaire. Euh, ouais, pour améliorer flanking. Ouais, améliorer flanking c'est bien. Parce que là base c'est une initiative 4 et c'est assez coûteux. Donc on va tenter de les mettre ici. Cette carte elle est à moi maintenant. Et je pense bien que j'ai terminé. Je deviens encore une fois le Watcher, parce que j'ai encore une fois terminé avant l'IA. Mais c'est parce que j'ai très très mal joué. Vous hein. comprenez bien que l'intérêt pour moi, normalement, ça aurait été de, de récupérer un maximum de crédit. Et puis d'essayer de jouer un petit peu plus longtemps. Donc on va dérouler les dernières actions de l'IA. Ces deux cartes-là. Alors là, il va être défensif. Et je pense qu'il fait bien. Il va commencer par un recrutement. Un recrutement défensif. Celle qu'il a... Mais le, la colonie qui est la plus proche d'unité de siège adverse. Bon, ça va être celle-ci, de toute façon, hein, c'est celle qui est la plus proche de, de moi tout court. Et qu'est-ce qu'il va recruter Troisième colonne. Un warship. Alors là, ça commence à, à sentir mauvais. Un warship, un soldat. S'il a le malheur de les déplacer sur moi, je vais pas faire le malin avec mon petit méca, là. Deuxième action. De cette ligne. Un déplacement, ça tombe bien. Alors, déplacement en défensif. et des colonies euh, assiégées, pas contrôlées par l'automata. Apporté euh, oui. Parce que celle-ci, elle est assiégée, pas apportée. Apporté, euh, pardon, de l'automata. Donc je pense qu'en fait, il va se déplacer pour renforcer le siège au milieu qui t'a délaissé le secteur utopian. Donc, euh, il épargne mon mecha pour le moment. Mecha qui mecha qui ne peut pas pin down, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas une unité euh, volante qui ne peut pas bloquer un vaisseau. Voilà, donc là, ça fait du monde maintenant. Ça équilibre un petit peu le combat et il n'y en aura visiblement qu'un. Ensuite, qu qu'est-ce qu que me dit cette, cette ligne Si je peux perdre d'influence, oui, je peux, j'en ai. Dans ce cas uniquement, je vais effectuer l'action spéciale. Action spéciale, ça tombe bien, c'est la dernière chose qui me, qui me restait à vous montrer. Première chose, donc, entraînement, ajouter euh, une tactique élite. Au deck de l'automate alors ça tombe bien juste avant le combat on mélange tout ça et ensuite il n'a qu'une carte de recherche hein. donc il ne déclenchera pas là de le deuxième effet nous en avons terminé avec cette carte il lui reste encore un tour à jouer en mode expansif une colonisation qui n'est pas possible comme la colonisation n'est pas possible ce symbole là euh, me dit que je dois faire l'action suivante l'action suivante c'est le déplacement alors déplacement en expansif est-ce qu'il y a des secteurs colonisables à portée d'infanterie euh, Sans infanterie, pardon, à portée. Euh, oui, on a celui-ci, avec pas mal de monde en plus qui pourrait s'y rendre. Donc, je pense que ça va être notre condition. Euh, si oui, est-ce qu'il y a des unités euh, volantes capables de les transporter également Donc, combien on déplace d'unités 3, 3 de une case. Donc là, c'est pareil, il va faire le plein. Hein, il va en déplacer un maximum, c'est-à-dire une avec son infanterie, 2 et 3 avec également donc toute l'infanterie. Il remplira toujours c'est qu'à la bloc donc euh, ce secteur-là est à la merci de mon adversaire deuxième ligne ensuite est-ce que je peux encore euh, pardon c'est ici je vais aller chercher euh, la quatrième carte de recherche, euh, de recherche civile 1 2 3 4 ce qui améliorera souvenez-vous euh, ce qu'il ferait en cas d'action spéciale si ça se reproduit et il va gagner un influence on passe en phase de conflit Donc phase de conflit là on a un seul vrai gros conflit et on va voir comment je vais me débrouiller avec ça donc moi je vais aller chercher mes cartes qui sont normalement je pense ici les 8 tactiques on va voir si ce sont les bonnes euh, je dois normalement remplacer euh, ah oui réduire l'initiative du flanking moi j'ai un flanking à 3 d'initiative alors mesurons nos forces et nos faiblesses j'ai beaucoup de vaisseaux J'ai beaucoup de vaisseaux donc je pourrais tenter tout de suite d'aller chercher un orbital assaut qui me permettrait au mieux de lui faire deux dégâts ciblés, donc de me débarrasser par exemple de son infanterie, d'éliminer toutes les infanteries pour être vraiment sûr, et puis un vaisseau. Je pense que c'est... Allez, on va dire que c'est le meilleur choix. Donc partons offensif et non pas défensif, je joue un orbital assaut. Et on va voir ce que va m'envoyer me, euh, l'automata. Je remélange par superstition. Qu'est-ce que ça me dit Est-ce qu'on a des croiseurs, on n'a pas de croiseurs. Heureusement, ils sont partis coloniser là-bas euh, le secteur productif. Deuxième condition, est-ce qu'on a du méca Ou donc pas de croiseur. est-ce qu'on a du, du méca On n'a pas de méca non plus, donc cette condition n'est pas remplie. Dernière option, donc avec une initiative de 4, il va perdre une unité. Par contre, il va mettre deux dégâts massifs, ce qui est massif. Mais comme j'ai l'initiative 1, c'est moi qui commence. Et donc avec mes trois vaisseaux, parce que j'ai même 4 vaisseaux légers, mettre 2 dégâts ciblés. Donc moi, je vais choisir de lui tuer une infanterie pour éliminer cette option. Et un vaisseau. À son tour, il va donc défausser un vaisseau puisqu'il n'a plus d'infanterie. Et me mettre 2 dégâts massifs. Voyons tout de suite ce qu'il priorise pour ce combat. Les vaisseaux. Donc il va me défausser me, me détruire de vaisseau de lightship bon, évidemment là on a beaucoup moins de suspense maintenant avec, euh, avec ce qui va rester encore que là je vais devoir me contenter d'un ground d'assaut en fait l'inconvénient c'est que on est beaucoup moins en capacité de, de prévoir ce que va faire l'adversaire sachant qu'encore une fois les pouvoirs peuvent se répéter sur plusieurs cartes on ne sait pas du tout ce qui va être activé ni comment donc les cartes défensives vont. Potentiellement moins de sens, euh, il vaut mieux justement de taper le premier et taper fort. Bon, un ground d'assaut, c'est pas fou, j'aurais pu faire un flanking aussi, mais sachant que mon flanking n'est pas amélioré, ça m'obligerait à défausser des unités. Je prends le risque de faire un ground d'assaut classique en, initiati en initiative 3 et voir ce que me propose l'IA. Alors, est-ce qu'elle a 3 vaisseaux Clairement non. Donc, elle fait une défense simple, elle se protège contre un dégât et 2 retraites. Sachant que comme elle a deux, euh, oui, deux recherches, elle a trois recherches militaires, elle se protège d'un dégât euh, ciblé de plus. Donc je ne vais pas faire grand-chose avec tout ça finalement. Mais je pense que j'aurai assez. Ouais, il, il va me rester... Euh, non, même pas, attendez. J'ai deux soldats. Alors là, c'est toute la beauté de ce jeu. Je ne fais rien du tout puisque je n'ai pas trois soldats. J'en ai que deux. Donc j'utilise la première ligne de retraite. De retraite qui sont contrées par euh, notre ami qui défend. Donc malheureusement, ça va être un tour blanc, et il va pas me rester grand-chose à part le flanking pour lui faire quoi que ce soit. Ou alors je tente un ground défense, plutôt un orbital defense du coup, comme il a un vaisseau. Et comme ça, si jamais il m'attaque avec son vaisseau, je bloquerai le dégât et je le ferai fuir. On va tenter ça. Alors, est-ce qu'il a trois soldats, un mec Non. Est-ce qu'il a trois vaisseaux Non. Est-ce qu'il a un soldat ou un mec Non plus. Donc ça veut dire qu'on pioche une autre carte. Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous convienne. Ah, euh, non, toujours pas. Si la dernière, la dernière il peut la faire. En défaussant son dernier vaisseau, en sacrifiant son dernier vaisseau, il va m'infliger deux dégâts massifs. Euh, bah, que je ne pourrais pas parer d'ailleurs, hein, puisque... Non. Donc il va juste me mettre deux dégâts massifs contre un vaisseau. C'est assez cher payé. Finalement, pour une bataille qui était censée être gagnée d'avance. Alors, quelle est sa priorité euh, En priorité, les vaisseaux. Donc, je perds deux vaisseaux. Donc, c'est vraiment une toute petite victoire pour moi. J'ai tout juste réussi à défendre alors que je me voyais euh, très, très offensif il n'y a pas si longtemps. Et le tour se terminerait là-dessus. Euh, je pense qu'on a fait un, un bon tour, justement, euh, grâce à ces deux cycles, de ce que l'IA peut proposer, euh, de ce qu'elle a de bon et de moins bon. Je fais une petite parenthèse avant de conclure, il s'avère qu'après avoir tourné cette partie, j'ai discuté avec les gars de chez Board Game Inc. Et il s'avère que j'ai sous-estimé la capacité de l'Automata à aller chercher les objectifs, à s'étendre. Et finalement, j'ai joué un mouvement en particulier beaucoup trop vite que je voudrais vous réexpliquer ici rapidement, histoire que vous compreniez à quel point l'Automata va vraiment aller chercher les objectifs. On en a très, très peu parlé puisque moi-même, je ne les jouais pas histoire d'accélérer la démonstration. Alors je me suis remis dans les mêmes conditions qu'à 29 minutes, c'est-à-dire au moment où, où l'erreur a été commise, et vous allez voir que l'automata finalement, alors ça ne change pas toute la partie, mais ça change quand même la vision qu'on a euh, stratégique de cet automata, euh, on était sur un mouvement, un déplacement euh, en politique de « victory ». Et j'ai lu la carte un petit peu vite, on va voir ce que normalement l'automata fait et vous allez voir qu'elle fait plus que juste déplacer massivement les troupes d'un point à l'autre. Moi je pensais que tous les mouvements se faisaient d'un coup sur un seul paramètre, en fait il faut checker tous les paramètres à chaque mouvement. Euh, je vous rappelle qu'ici on a le droit donc à trois mouvements d'armée euh, par déplacement. Il faut donc prendre en compte tous les paramètres à chacun des déplacements de ces armées. On est en victoire. Qu'est-ce que nous disait euh, la carte Victory pour le déplacement Est-ce que euh, l'automata contrôle le secteur utopien Donc Je vous rappelle, hein, c'est un petit peu loin dans la vidéo. Non, elle ne le contrôle pas puisque c'est moi qui suis dessus. Donc la réponse tout de suite, ça va être est-ce que le secteur utopien est, en, est apporté Oui, puisque j'ai des unités, l'automata, des unités juste à côté. Donc il faut déplacer les unités vers le secteur utopien. C'est ce que j'avais fait. Mais pour moi, du coup, le mouvement de l'IA là en l'état était fait. Mais non, il lui reste deux mouvements et elle va tenter d'optimiser à tout prix tous ces fameux mouvements. Et ça va donc permettre d'aborder très rapidement euh, le dernier aspect qu'on n'a pas vu, c'est que dans certains cas comme celui-là, donc là on va reprendre évidemment la tactique victorie qui est en cours pour les deux derniers mouvements, on va voir que si l'automata euh, contrôle le secteur utopien, oui, il faut se déplacer pour sécuriser les prochains objectifs à portée. Les objectifs sont ici, vous les connaissez hein, si vous avez étudié les règles en, en multijoueur. Et c'est à ce moment-là que l'automata finalement va jouer objectif, va essayer de marquer des points et ne va pas se contenter d'être une, une présence sur la carte qui erre un petit peu comme un, comme un poulet sans tête. Alors qu'est-ce que ça donnerait là par exemple euh, La carte nous dit on va prioriser euh, l'objectif exploration. Objectif exploration, il est ici, c'est la toute dernière ligne. C'est avoir le contrôle d'un secteur militaire et d'un secteur biodiverse. Qu'est-ce qu'on voit Et bien tout simplement que là, on a un secteur biodiverse qui a à porter, Et puis plus près encore, on a ici une colonie militaire, mais qui n'est pas sous contrôle de l'IA. Donc le deuxième mouvement, ça va être tout simplement de prendre un light lightship, toujours chargé à bloc, donc avec deux infanteries, et le déplacer sur ce secteur-là. Troisième mouvement, évidemment on serait tenté d'aller encore une fois donc euh, sur la priorité qui est l'exploration, mais si je me rends sur le secteur biodiverse, en tout cas si l'automate s'y rend, euh, elle perd le contrôle, là manifestement, de, son, de la colonie militaire sur laquelle elle se trouve. Donc c'est pas ça qu'on va faire, on va passer à l'objectif suivant. L'objectif suivant en victory, c'est euh, produ productif, pardon, et productive, ça va être évidemment euh, contrôler, coloniser une colonie euh, sur un secteur productif et c'est ce qu'on va faire en troisième mouvement avec et bien, tout simplement le petit lightship qui est ici et qui ne pour l'instant n'accomplit aucun objectif, il va se dépasser sur le secteur productif voilà donc c'était très très court, euh, ça valait le coup je pense d'être montré parce que je pas voulu euh, que vous pensiez que voilà que le Tomata avançait encore une fois au hasard à l'avance selon les objectifs, souvent l'objectif ça va être la castagne, ça va être aller me chercher, aller... Contester mes colonies à moi joueur, mais à défaut, surtout dans une optique victory, cet automata va chercher à aller prendre tous les objectifs possibles et c'est là que évidemment sa progression va être beaucoup beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu voir dans ce début de partie et encore une fois il me paraissait utile de le mentionner avant de passer à ma conclusion. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet automata de son fonctionnement euh, Est-ce que ça fonctionne déjà À mon sens oui. Euh, on a bien pu le voir pendant cette partie. On va voir des moments où euh, Lia va très bien jouer, mais de manière qu'on n'attend pas. Euh, elle va aller percer dans les lignes ennemies, où elle va aller nous créer des problèmes là où on, encore une fois on n'attendrait pas qu'elle vienne. Euh, évidemment, à d'autres moments, elle va faire des mouvements un petit peu plus surprenants quand elle va rabattre toutes ses troupes sur un secteur pour le coloniser euh, avec une armada complète. Évidemment, c'est le jeu. Euh, comme disait l'un des créateurs, finalement euh, cette IA là, si on la pousse trop loin, déjà c'est long et pénible, alors que là ça se joue, vous voyez très très vite, hein, une fois qu'on a les réflexes, euh, les tours passent vite, et puis après ça devient du jeu vidéo, en fait si on rajoute des ifs then, des, des conditions, des, des si alors, euh, on passe son temps à faire ça, on, est, on émule quelque chose, une espèce d'intelligence artificielle qui, euh, qui plombera le jeu plus qu'autre chose. Là on a un juste milieu, euh peut-être encore plus de sens dans une partie à 2 ou à 3, d'avoir un élément perturbateur. Euh, les gars de chez Board Game Inc. me parlaient justement des, des civilisations un peu neutres dans les jeux dans les jeux vidéo 4X. Il euh, y a un petit peu de ça, sachant qu'elles sont quand même particulièrement puissantes assez vite, euh, donc il faut les considérer. Ça me fait un petit peu penser aux factions qu'on trouverait dans Sea of Legends aussi, alors qui est un jeu qui n'a rien à voir avec les 4X, mais on a des factions comme ça qui montent parfois vite en puissance, et qui, même dans le cadre d'un affrontement avec des humains, qu'on ne peut pas ignorer du tout. Euh, on a reproché à cet automata de ne pas pouvoir euh, jouer dans le cadre de la campagne Aftermath. C'est exactement pour la même raison, c'est-à-dire que si on rajoute plus de conditions de choix à l'IA ça va devenir un jeu à part entière en fait de la faire jouer et ça perd son intérêt, il fallait que ça reste fluide tout en étant à peu près cohérent. Là je trouve qu'à coup de cartes hum, de, de comportement, finalement on arrive à avoir quelque chose qui quand même tient la route et qui, encore une fois, va assez vite. Donc pour l'Aftermas c'était pas possible, et euh, vivre une campagne avec une IA, je pense que de toute façon, en termes d'impact et d'immersion, ça aurait été assez limité vu ce qu'Aftermas a proposé. Je pense qu'il faut bien comprendre, en tout cas dans tous les cas. En tout cas, en tout cas dans tous les cas. Euh, que ça va pas être un mode solo, comme on voit dans certains jeux, fait pour apprendre les règles. Là, vous, clairement, vous avez vu, je pense, bah vous êtes dans la même situation que moi, vous avez normalement une vague idée des règles. Sans ça, euh, le jeu est au moins aussi complexe que quand vous jouez pour la première fois contre un autre joueur. Sauf que quand vous jouez avec deux ou trois joueurs pour votre première partie, vous partagez un petit peu la, entre guillemets, charge mentale. Ça vous évite d'avoir à oublier des choses ou, euh, ou de revenir sur des points de règles. C'est plus un une IA qui va complémenter vos parties à plusieurs, je pense, même s'il n'est pas exclu de jouer qu'en solo à ce jeu là, mais en tout cas c'est pas un... le mode solo proposé avec l'automata va pas vous permettre d'apprendre le jeu plus facilement, et au contraire moins facilement je pense que si vous jouiez avec d'autres joueurs. J'en ai terminé, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, je vais suivre comme d'habitude l'évolution de tout ça. Je vous invite aussi si ce n'est pas fait à consulter euh, la review que j'ai faite du jeu qui parle pour le coup plus des règles euh, dans sa globalité et puis euh, de ce qui vaut euh, en termes de, de 4x assez court multijoueur. D'ici là je vous souhaite de belles conquêtes spatiales et je vous dis à très bientôt.